De la presse, mesdames et messieurs, tout d'abord, je reviens saluer ici madame Catherine Colonna, la ministre de l'Europe des Affaires étrangères. Dans le cadre de sa première visite officielle en Azerbaïdjan, elle est venue avec sa délégation il y a peu de temps, que nous avons eu tête à tête, entretien. et bien sûr,

notre entretien avec la participation de la délégation. Dans pour parler nous avons évoqué, nous avons évoqué le statut actuel de nos relations bilatérales. Et en même temps, je pense que nous avons vue

en sorte détaillée. Bien sûr, l'année passée, nous avons eu le 30 e anniversaire des de, de relations franco Et Si nous allons faire un petit, euh, une petite analyse à ce parcours, donc, ces relations étaient vraiment très, très diversifiées, qui est en couvrant plusieurs domaines. Et nous qualifions cela comme un bon exemple de notre coopération. Et pendant cette longue

carrière du temps, de, 3, nous avons œuvré ensemble dans, dans différents domaines, y compris projets de, des projets stratégiques, des grands projets du pétrole et du gaz,

dans le domaine énergétique. Nous avons travaillé ensemble pour réaliser ces grands projets stratégiques avec les entreprises françaises. Et dans le domaine des transports et dans le domaine aérospatial, nous avons aussi une, une bonne coopération en sens général. Si nous allons voir des détails, il y a donc des questions de l'éducation,

Culturelles et, et bien sûr, et plusieurs autres secteurs où nous avons travaillé ensemble, où nous pouvons déjà constater des résultats de notre interaction. Et pendant cette période de temps, je veux aussi noter nous avons aussi eu des relations parlementaires où des groupes d'amitié ont travaillé et concernant.

Euh, euh, le taux des, échange des échanges des commerciaux des euh, euh, est au euh, euh, niveau de, une de une quelques replace, milliards. Euh, et, et en même, même temps, nous, usage, nous devons aussi constater que cette e euh, guerre patriotique de 44 jours, et après cette période de guerre, la République d'Azerbaïdjan

Restait toujours euh, attaché euh, à sa euh, constitution, euh, à la Charte euh, des Nations euh, Unies, euh, et en utilisant euh, son euh, droit légitime à euh, libérer euh, ses euh, terres. Euh, et après cela, euh,

cette étape de normalisation euh, ardenna azerbaïdjanaise a, a été démarrée, et, mais dans cette période de temps, nous avons eu quelques désaccords euh, euh,

nous, donc, euh, euh, si nous allons apprécier ce processus euh, du point de vue de l'agenda politique, euh, je pense que euh, donc, euh, ces contacts politiques euh, ne sont pas liés à ce projet euh, économique, mais sont plutôt euh, liés euh, à, au.

Euh, aux questions et, diplomatiques, euh, et en même temps, je voulais aussi euh, souligner la France, que la République d'Azerbaïdjan euh, euh, n'a jamais été une partie qui a initié euh, cette tension dans la relation avec la République française. Au contraire, euh,

la République d'Azerbaïdjan uh, a fait ses efforts pour uh, zamanda, maintenir uh, cette relation. Et nous uh, voulons aussi uh, uh, constater uh, uh, uh, que uh, même finance, pendant cette période de uh, kendili,

Incompréhension, euh, euh, la partie azerbaïdjanais n'a jamais euh, raté ce chances de communication. Nous avons de continué de ces communications, ces contacts de la manière intensifiée. Et, et dans ce contexte, Madame la ministre euh, et sa Zimbabwe visite sont bien

positivement apprécié par nous et nous pensons que nous avons entamé ces cette, cette négociations entre nous pour faire euh, développer les liens dans, euh, dans, dans, un, sens, dans un sens positif et nous pensons que ce sera le cas. Chers mesdames messieurs, euh, et messieurs, bien sûr, pendant nos débats de vais j'ai euh, présenté

de nouveau, la position de la partie azerbaïdjanaise concernant ce, cette guerre et la période après la guerre. Et nous avons aussi informé sur les différents aspects euh, de ces processus actuels et, et partagé mon opinion. Et tout d'abord, dans le contexte euh, des négociations de paix, euh, il a été noté

que malheureusement euh, dû à la position non constructive de l'Arménie. Euh, depuis novembre dernier, euh, nous n'avons pas eu euh, des contacts avec la partie arménienne et euh, juste euh, après euh, euh, après des appels très fermes euh, des, des partenaires internationaux. Euh,

on a l'espoir que la partie arménienne va revenir à cette table de négociation. Et en même temps, euh, euh, il y a eu aussi le processus de commentaires où l'Arménie a dit qu'elle n'a pas quitté et ce parcours de négociation et concernant le traité de paix. Euh, euh, cela nous a coûté six semaines pour avoir un retour de la partie arménienne. Concernant nos propositions, en pas

une coïncidence de position. Concernant les autres questions des délimitation ce sont des autres directions, marquées Il y a quelques mois qu'on travaille dans ce domaine. Donc de toute façon, il faut dire que l'on peut avoir une dynamique plus intense. Et concernant les droits des Arméniens locaux,

qui, euh, il s'agit des départs euh, sur leurs droits euh, le gouvernement d'Azerbaïdjan a nommé son représentant spécial

et où nous avons eu leur, notre premier entretien et la deuxième étape de ces pourparlers doit se dérouler à de ce que nous attendons toujours. Et nous pensons que ce processus a dévoilé la position de l'Azerbaïdjan qui est très claire selon nos constitutions et selon nos engagements des conventions internationales et dans le cadre de notre législation.

Euh, L'Azerbaïdjan euh, en eu, euh, reste euh, toujours en, très attaché à cette nous tradition concernant en en, en en droit, les droits des minorités en ethniques. Enalèche, uh, en et en, et où nous partageons nos traditions.

Et donc, il y a qui Et donc, années, qui U, de, un, euh, de, cré, il y a des gens qui

la et transport des

Je suis un bir en Erasie, de la un terroriste en Erasie, je suis un terroriste en Erasie, je suis un terroriste en la de la

les statistiques de nous avons déchiré

je suis

Nazareth et Pachlis, qu'en est

on les gens qui ont été en train de se ils ont été en train de se

les 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Mise à l'époque de l'année dernière, de l'année dernière, Mise mission l'année

qui a été accordé par le traité la

la société, la

en utilisant une mission, de ou, e, de la de la de de

il zamanda bugünkü görüşlerimiz de faire des Il en train de faire de

je <het -infilt repair> suis situation... de la de la

cette position géographique en compagnie des acteurs régionaux, des grandes puissances, des grandes de l'Europe, de l'Asie de l'Europe centrale, de l'Asie centrale, de l'Europe centrale,

je de relation, la euh, je la parole à Madame la Ministre. Merci.

Je pense que ça marche tout seul, magique. Monsieur le ministre, chers collègues, tout d'abord, merci de votre accueil. Et je veux devant euh, vos journalistes et vos journalistes vous exprimer mes remerciements pour euh, cette visite et pour l'accueil qui m'a réservé à Bakou. C'est vous savez, pour moi, la première fois que je m'en dans votre pays, mais aussi la première fois que je dans la région,

je crois aussi il y a quelques années comme qu ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français n'était pas venu en Azerbaïdjan. Et donc j'ai souhaité venir pour, pour que nous nous connaissons mieux et, pour que que nous et pour que nous nous J'ai été reçu ce matin par le président Aliyev et nous sortons nous-mêmes d'un entretien qui a été ouvert et constructif comme a été celui avec le président.

Vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, la France et l'Azerbaïdjan sont des partenaires euh, historiques et des partenaires qui ont besoin de dialoguer. Et donc c'est euh, aussi pour cette raison, je le répète que je suis là.

La France est été de l'un des de premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Assemblée nationale la en 1991. Et le président Macron et le président Aliens se parlent régulièrement, donc nous devons Macron le faire le aussi, parce qu'un dialogue étroit et conscient. est, est utile. Et donc, monsieur le ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai heureuse de vous recevoir prochainement à Paris pour poursuivre nos échanges. Ce matin, je suis à les rendre le hommages

aux Azerbaïdjanais morts pour l'indépendance de leur pays en janvier 1990. Nous savons, nous nous souvenons des événements tragiques que l'Azerbaïdjan a traversé au moment du de l'Union soviétique et aussi dans les années qui qui ont été des années difficiles. Je pense aussi, bien sûr, aux terribles années de guerre qui vous ont opposé avec l'Azerbaïdjan.

De de euh, ces guerres ont fait de nombreuses victimes. Euh, je pense aussi aux, à tous les déplacés, euh, les réfugiés, qui ont quitté leur village de naissance pour vivre euh, ailleurs. Je, je pense euh, aux victimes que des mines. Vous, vous avez des mines, je de euh, euh, parlerai dans de un instant, euh, à ceux qui ont perdu la vie aussi dans euh, la guerre de 2020, de 2020 et, et ensuite.

Nous ne sommes pas indifférents à ces souffrances, Monsieur le ministre. Nous ne le sommes pas. Et ainsi, la France a soutien son au déminage, comme elle a déjà fait, parce que c'est un immense défi pour votre pays et parce que le déminage permettra, en effet, de sauver des vies humaines. Donc, le ministre recommanderait cette année.

L'aide qu'il avait déjà apportée, qui est une aide qui sera d'un demi-million d'euros, nous renouvelerons cette aide cette année et nous poursuivrons notre coopération avec la NAPA. Nous savons aussi que ce n'est la signification de la question des disparus pour les familles qui supportent ce poids terrible. Et là aussi, je crois que la France sera aux côtés de l'Azerbaïdjan et

continuera d'apporter son appui au CICR et aux Nations Unies pour agir dans ce domaine. Je parle du passé, mais des affronts ont lieu tout récemment. Ils ont fait de nouvelles victimes, aussi bien arméniennes qu'arméniennes.

La France présente ses condoléances aux familles des 10 ans et elle se joint aux nombreux appels à la retenue que la communauté internationale a souhaité émettre depuis que ces affrontements, hélas, ont repris et ont fait vite. Deux ans sont dans le disant depuis, toujours, je le aujourd'hui. Le conflit doit se résoudre par des moyens pacifiques, par la négociation. C'est la seule voie où juste et du

c'est à laquelle nous aspirons tous, je le sais, et aussi les pays de la région, bien évidemment, que J'inclus dans cette aspiration, c'est le souhait, bien sûr, de toutes les populations. C'est la voie de la raison et c'est celle que nous appelons les deux pays de Ce que nous pensons, c'est qu'il y a aujourd'hui une chance pour la paix. Il y a une chance de mettre un terme à ce cycle,

des accords besoin de mettre un terme aux horreurs de, de la guerre. Votre pays a pris l'initiative de conclure un traité de paix avec l'Arménie. C'est une initiative que nous avons saluée et que j'ai retenu à saluer devant Mais vous tout à l'heure dans de contexte bilatéral. négociations sont engagées.

Elles sont difficiles, nous savons qu'elles sont difficiles, que et faire la paix euh, suppose beaucoup d'efforts, beaucoup de, de patience, beaucoup de, de, de patience, mais avant tempris, tout une vision. Et cette vision que nous voulons partager avec vous, et et celle d'une région qui retrouve la paix et la stabilité, qui permet à ses habitants d'avoir de meilleures personnes, de prospérité comme de sécurité. Alors je fais référence en fait, Monsieur le Ministre, essentiellement.

Alors, une rencontre importante qui s'est tenue à Prague le 6 octobre dernier, il y a quelques mois à peine. Une rencontre il y a eu avant, ans, il y en a eu d'autres. Mais cette rencontre est importante parce qu'elle a permis que Azerbaïdjan et Arménie

renouvellent leurs engagements, reconnaissent mutuellement leur intégrité territoriale et oui. leur souveraineté. Leur intégrité territoriale et leur souveraineté de tout ce oui. que oui. ceci implique. Oui. Et donc c'est un acquis, oui. un acquis qu'il faut préserver. Il ne faut pas revenir en arrière, il faut au contraire bâtir. Et donc euh, cela implique qu'il n'y pas euh, quoi que ce soit qui vienne. Euh,

conduire à la mise en cause ou à des retours en arrière avancer des forces sur le territoire de l'eau pays voisin fait, qui fait partie de ce qui peut compliquer cette marche de, vers un accord de paix. Vous, vous le savez, avec tous les États de membres de, de l'Union européenne, tous avec de les États-Unis d'Amérique, avec tout et tant d'autres, la France encourage les efforts de médiation qui sont

Entreprise. et je vous le dis très ouvertement, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous encourageons ces efforts dans ce tous les formats possibles. Hmm. Format possible. Je pense que c'est ainsi que nous pouvons progresser. Mais il est possible d'en finir avec ce conflit, il est possible de à la paix.

Je vous l'ai dit, et je sais que parfois nous avons sur ce point un point de vue différent, chers collègues, pour avancer sur la voie de la paix, pour progresser, pour atteindre ce qui est votre objectif et l'objectif que nous devons nous donner pour le bien-être des populations que nous servons. Progresser vers la paix s'impose de renoncer à l'usage de la force, même à la menace

euh, C'est un message qui veut, pour les deux parties, je vois aussi, aussi a référence a la référence à la rhétorique euh, qui, qui alimente des comportements de défiance. Là, il faut

là où il faut parvenir à, à retrouver le chemin de la confiance. Ça impose aussi de créer des négociations propices à négociations. et, à cet égard, vous le savez, nous l'avons dit publiquement déjà de nombreuses reprises, nous déplorons les mesures unilatérales prises par l'Azerbaïdjan à l'entrée du corridor de la Chine. les maintenant à cette position publique, la liberté de mouvement dans le corridor l'établissement de la confiance.

Et donc, comme la Cour de justice internationale euh, euh, l'a demandé il y a quelque temps déjà, euh, nous on... ne rien, rien a sa à sa décision. Euh,

la décision de la CJ à force obligatoire. Euh, euh, et, et surtout, et surtout j'insiste euh, à nouveau sur ce point, c'est un, un important euh, élément important pour bâtir la confiance. Est la confiance qui, qui permettra aux uns aux autres de retrouver le chemin des négociations, de le faire de bonne foi et avec, avec l'objectif de C'est une, une précondition. Pré

j'ai écouté attentivement, M. le ministre, les euh, explications, celles le du président Aliyev. C'est important pour euh, nous, c'est important pour moi euh, de les comprendre et je suis venu à, à, justement euh, échanger si avec eux. Et je n'ignore pas ni parfois euh, votre frustration, euh, ni euh, vos besoins euh, de transparence, ni le besoin de sécurité de toutes les populations.

Mais nous considérons que tous ces sujets, sont nombreux. tout est lié, tout peut être traité et tout doit être traité dans les La confiance amène des solutions. La confiance des difficultés.

Et, et le langage de vos partenaires européens et de vos partenaires américains, c'est être en suffisamment intelligent et suffisamment sérieux pour que nous résolions ce chemin de confiance. Et euh, je, je, je passerai, réel, je vous l'ai dit, je dis le dis aussi publiquement, euh, et même et les messages évidents de ce pays.

Il okay. euh, contient à même en faveur euh, euh, du respect du euh, du dialogue, euh, de la poursuite, le de de la négociations. Euh, il faut, c'est possible, d'une un, un moment moment où il faut vraiment...

Avancer la, la paix est possible en dialogue. Vous avez parlé de nos relations bilatérales, je le ferai très brièvement. Nous avons effectivement une excellente base avec plus de 30 ans de bonne relation dans le domaine culturel, dans le domaine culturel, dans le domaine, de dans le domaine, de dans le domaine de... des transports de l'énergie, des, des nouveaux, de nouveaux services, urbains, de l'aéronautique, mais nous avons un potentiel à développer, comme vous constaté tout à l'heure, et oh, donc disons, nous allons voir comment faire progresser.

Encore ces relations, en relation. il est nous allons parler, on nous parler. Large de large de de Et puis, j'espère qu'il vous très heureux que vous recevez que dans les

je avons le temps Je limité et s'il Je plaît, mettez diplomate. Je

Merci un Je olun

la France, de France. traduction ne marchait pas au début de votre question.

Si vous voulez bien... Hi,

en version courte, je comprends. Siz 30 gurulan söz Fransa ve Azerbaycanın uğurlu bir Fransa uzun geçmiş buna

Azerbaïdjan v'etem garbe s'inette ġesne d'arrazzan ixħal 8 6

Merci de votre question, madame. Je conteste votre appréciation, vous n'en serez pas surprise, selon laquelle la France ne serait pas neutre. Sa position est absolument inchangée. Je le disais tout à l'heure au ministre, rappelant le passé et rappelant quelques-unes des conversations du président Aliyev,

avec le président, président français Jacques Chirac et du président Alias déjà avec le président, président français Jacques Chirac, puis avec euh, l'ensemble des présidents qui se, se, se sont euh, succédés França à la tête de l'État euh, en France. Je rappelle je que notre position a toujours, de toujours été d'essayer d'apporter une contribution sinon à, la à la paix dans la région

à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, ça peut passer par les formes de cette coprésidence que vous évoquez qui est aujourd'hui les plus actives pour des raisons indépendantes de de même que je le disais mes chers collègues, il entendu le dire, la France n'a aucun objectif

d'autre souhait que de contribuer à la paix et d'aider les deux parties. à savoir ne va le chemin de l'API. Qu'est-ce que c'est un travail qui est difficile et qu'il faut suivre, qu'il est possible de suivre et qu'il est possible de réussir, nous en sommes convaincus. Je vous remercie. Zahmet on vous, c'est une question par rapport à l'API.

Si Soğalı her iki pas, je vous dis, je vous dis, je vous

uzun y a 25 je suis en Europe, je en France, des de suis en France, de suis en Europe, je suis en France, je suis en France, de en de je suis en en France, je suis en en en France,

et Uzun 2020, les manifestants disent que les demandes des le tic, les en et, en de, de le, les les ne sont

il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il a bir

nous sommes nécessairement sur les autres le hommes

qalmış ölkə arasında bir bərabərlik bütün

je suis un peu plus de Je suis un peu plus de Je de Je suis un peu Je

L'acceptation de la décision a l'ONU. La première étape est la négociation. La la

et, les de et, les et les on les deux und il à thumbnails en tous les gens de qui

Ermenistan République. siz vous vous une minnefer, si vous avez une minnefer, une minnefer, si vous avez etdi minnefer, une minnefer, si si

nous avons pas vu en direct le terrorisme. Nous n'avons pas vu en direct le Nous n'avons pas vu en en direct bir en direct le terrorisme. Nous n'avons

je comprends la bir məsələsi yoxdur. Şəffaflığı bundan imtina etdilər? Və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına gəldikdə, bu əslən yol açıqdır və bundan öncə də, bundan sonra da

je voudrais bien, comme Doc la Ministre, que

Quatre nations indépendantes. ont été par

et s'il vous plaît, maintenant, nous allons euh, passer à la question suivante. Oui, madame

Sualım Hanım naziyede, Azerbaïdjan, Hakimati, Garabag bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin reintegrasyonu ile bağlı diyalogları sergiler. Bu maksedle, yerli sakinlerin duymayendeleri, Paki'de tanışıklardan evet olup, hem Çin'in iki evmenstan erişsinden kovulmuş ve öz tarihi topraklarına gayet

Dadostu telu kesiz gaydır istigametinde faaliyet gösteren Gerb Azerbaycan icmasıda <tos> mevcuttu ve bu grum prosese deste yerde <tos> etmek sebebiyle binahak seviyede çağrıştlar da edip, fakin İrlanda rehberliği onlarla diyalogu geçmekten imtina eder. Sizce der Bazerbaycan icması ile İrlanda hükümetinin diyalogu bölgede etmat gruculuguna ve başlı prosese deste olabilir mi? Fransa bu prosese nece tövfe verebilir?

et comment la France peut aider à ce processus. Merci, euh, madame. Votre question m'offre euh, une question de faire un, un point plus général sur notre position. Je les redis, euh, dans les entretiens, je l'ai dit ici dans ma déclaration euh, liminaire. Euh, bah, euh, Nous souhaitons encourager le processus de paix. De paix. Rien d'autre

mais sans envoyer la en main. Ils Il le font des décennies. Des mais ma ces situations dures e et fait souffrir les autres. Je veux aussi, de, aussi sur ce aussi point que je propose du paix. Je vous le redis, un processus de paix suppose une vision de la constance

du courage, du courage. Ça Ça va. Va. et beaucoup de détermination. Et c'est dans ce cadre que nous souhaitons agir avec d'autres, j'ai bien dit oui. que nous soutenons des oui. efforts en cours des oui. uns et des autres, oui. avec oui. d'autres et dans cet oui. objectif. Oui. Et donc toutes les questions oui. qui oui. sont posent, oui. celles oui. que vous évoquez, oui. celles celles oui. de prisonniers, oui. celles de l'éducation,

toutes ces questions euh, qui se posent ont de trouver les leur réponse beau, dans des traités qui beau, permettent beau, de les régler. C'est un tout, et beau, je euh, euh, le sur euh, non, euh, je euh, le corridor de la Chine, euh, la Chine. je, je l'ai dit, dit Monsieur je M. je l'ai dit, mais euh, nous, euh, nous, nous avons sur ce point...

Tout simplement parce qu'il y a, d'une part, des aspects juridiques. La Cour internationale de justice a dit droit, je sais de l'Assemblée comme celui de la France respect droit Deuxièmement, et je l'ai dit aussi, c'est question de confiance. La région a besoin de gestes qui nourrissent la peut-être même qu'il la crée, qu'il la recrée.

Il n'y pas Et Donc si l'on veut nourrir les processus de paix, oui, il besoins de de la nature, de nature, de la jeunesse, de la de la jeunesse, de traitées dans le cadre de ce de le traité de la qui permettra de répondre. Il le de de

Hello thank you for taking my questions uh, so we can we can see that um, Mrs. Colonna is um, pretty optimistic. Uh, how confident are you that you can resume uh, talks for um, peace treaty with Armenia?

And, uh, if I'm right, I think you're going to uh, the U.S. next week uh, in Washington D.C. Uh, what kind of role the U.S. can play, uh, to, uh, to play in this conflict and to resume also a negotiation for a peace treaty?

Dieu, là, je vous remercie, il y a eu une grande éternité d'Azerbaïdjan, de Bratovara, sur

sur sazashi, bu Menagisha, Baolon, Garase, Fernand, Zaran, Keship, Sudan Shalan, Bashla Moshaw, Chimini, Mbinji, Yamara, et le le de Mishir, Bassus Sazishi Istigan, et le Punur Betta, Azerbaijan, le Mishi, 2022 Mikinjil, et le le

et nous présentons les actions de la Banque

de en place dans l'Amérique de l'Espi, qui ont été mis en place dans l'Amérique de l'Espi, qui ont été

on a eu le bisproses des techniques, le bisproses des Alves-Leures, le bisproses des Istarati Réjés, le le